Oui, c'est plus une remarque en fait qu'une qu question qui va tout à fait dans le sens de l'idée de, de ces communautés gnostiques comme lieu où il y a effectivement une certaine capacité à convaincre et à constituer un certain climat. Euh, c'est effectivement un point sur lequel insiste Tertullien, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté d'abord de convaincre puis ensuite d'instruire, c'est-à-dire qu'on fonctionne en deux temps, et puis, d'autre part, euh, on souligne effectivement qu'il y a la place chez Valentin et puis chez Ptolémée, par exemple, à Rome, euh, d'une certaine capacité d'expression plaisante qui se retrouve dans la lettre à Flora, par exemple. Donc, il y a toute cette stratégie qui est à l'arrière-plan, qui participe aussi de cette attraction du mouvement gnostique. Voilà. Alors, oui. Alors, je réponds mm -hmm. Oui, oui, allez-y. Ah, ah oui. Alors, euh, les Gnostiques ont, ont entraîné la, une levée de, de boucliers, ce n'est pas des boucliers, une levée de, re, de recherche dans la communauté chrétienne, justement. Euh, et c'est euh, une génération, il euh, y a des générations comme ça, qui apparaissent selon les besoins de l'Église. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire de l'Église. Il y a toujours des crises dans l'Église, toujours. Et peut-être une de mes découvertes historiques, c'est de voir que le, le deuxième siècle est une série de crises qui, sont, qui, qui réveillent l'Église et font apparaître des, ce que j'aimais appeler avec saint Paul, des dons sans repentance. Des dons sans repentance. Alors, parmi cette génération de ceux qui ont répondu aux Gnostiques, eh bien, il y a justement Théophile de Rome, il y a Tertullien, en, en, en Afrique du Nord, il y a Clément d'Alexandrie, je pense que j'en oublie certainement, hein, oui, certainement, donc, et... mais Irénée est le premier, c'est le premier, peut-être Théophile d'Europe avant lui. Mais, et et c'est donc... et lui qui a, en deux, deux volumes, deux livres, deux livres euh, je dirais, pris le problème à bras le corps, pris le problème à bras le corps. Alors, dans le très gros volume qui s'appelle Contre les hérésies, je vous rappelle quand même que c'est curieux de l'avoir appelé Contre les hérésies, alors que euh, Irénée l'avait carrément noté comment il fallait l'appeler. Ouais, ça prouve qu'on lit pas tellement bien les livres de nos anciens. Ascode, <rire> and press the pound or hash key. Joining <rire> ah, the meeting. Oui. Ah, c'est ce bon. Alors, je peux continuer Oui, oui. Bon. Et, et alors euh, ouais. et le deuxième parce que il y a tout de même deux livres d'Irénée, un très long et un très court c'est bien c'est bien de lui ça il a écrit autre chose bien sûr parce que la, la, la démonstration de la de la la, de la, de la, de la prédication apostolique c'est rigoureusement la même chose que contre les éparésies. sans la polémique sans la polémique c'est ce qui a été très bien dit hier et en particulier par euh, Agnès c'est c'était un petit, un petit, un petit livre qu'on met dans sa poche, voilà. Et entièrement, entièrement euh, trinitaire. Eh bien, le, donc, contre le contre va prend une autre, une, une autre euh, dimension. Justement, c'est celle que j'ai essayé de mettre au clair euh, dans cet euh, exposé. C'est il y a vraiment à retourner complètement la position du logiciel qui dit des choses vraies, qui dit des choses vraies. Le gnosticisme dit des choses vraies, mais précisément la perversité de, de dire des choses vraies qui deviennent fausses. Voilà. Alors comment montrer que, que ça devient faux ben, voilà, C'est ce, tout le travail que fait, que fait point par point Irénée dans son contre les hérésistes, qui fait un, un, un, un, un, une démarche, une démarche intellectuelle très pensée, très pensée, très pensée. Et euh, je crois que c'est le seul auteur de l'Antiquité et même pff, oui de l'Antiquité, moi, je vois, qui argumente avec tellement de précision, partie par partie, le point où on en est de la démonstration. point où on en est de la démonstration. Et c'est justement, euh, à la fin de la réfutation, pas de la première réfutation, c'est pas la, la, la réfutation, elle, elle va jusqu'au bout, mais la première réfutation, c'est d'appeler enfin, de donner enfin le nom de son livre. Déf, réputation, démonstration et réfutation, dénonciation et Voilà. Merci. Et voilà. Merci, merci. Euh, bonjour chers collègues, nous vous accueillons et nous sommes contents de pouvoir vous poser des questions après vous avoir euh, entendus. Donc euh, il y en avait une euh, tout de suite euh, dans la bonjour. salle. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Christophe Guignard. Je me présente Emmanuel Gabellieri, professeur à la faculté de philosophie ici à la Cato. J'ai été particulièrement intéressé et passionné par votre intervention parce qu'elle croisait pour moi notamment une intervention que j'ai eu à faire à la Sfem à euh, Français Française d'études mariales sur euh, la question de, de Marie dans la pensée de Simone Veil, la philosophe, auteur d'Intuitions préchrétiennes et d'Attente de Dieu, et où je voyais beaucoup de parallèles avec Irénée. Alors, euh, voilà euh, ma, ma question. Tout ce que vous avez dit sur euh, l'irréductibilité du féminin, sur le lien entre virginité fécondité euh, chez Irénée, euh, se retrouve aussi chez Simone Veil. Par contre, il y a un argument que je n'ai pas vu développé par votre propos. Je voudrais savoir s'il est à, à vos yeux thématisé ainsi chez Irénée, ou bien dans le commentaire que vous en feriez ou que d'autres feraient, c'est un argument plus métaphysique peut-être qu'anthropologique. C'est-à-dire, si on met l'insistance sur le fait que euh, le Christ étant vrai Dieu et vrai homme, ne représente pas à lui seul, si j'ose dire, toute la création, alors que Marie, elle, est seulement une créature. Et donc, dans une argumentation de ce type, il y a le fait que Marie représente de ce point de vue-là la, ré... la créaturalité en tant que telle, par rapport au Christ qui, lui, est à la fois vrai Dieu et vrai homme, mais ne représente pas de la même manière la création dans son autonomie singulière. Voilà. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, co-récapitulatrice signifierait une représentation singulière et irréductible de l'humanité en tant que créée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport à la finale de votre intervention où vous avez souligné qu'il fallait sans doute honorer le titre de co-récapitulatrice de Marie, mais pas son titre de co-rédemptrice que certains lui accorderaient, avec cette idée que vous avez reprise, me semble-t-il d'Irénée, que finalement la participation de Marie serait passive plutôt qu'active, puisque c'est une action de Dieu en Marie et ce n'est pas une action de Marie elle-même. Et alors me venait la question suivante, est-ce que le fiat de Marie est passif ou actif hein Voilà, Et je vous laisse cette question et je serais très heureux d'avoir votre réponse. Merci, euh, je, je suis content d'être avec vous au euh, moment pour cette euh, séance de, de questions. Euh, je vous remercie de, de ces questions qui sont euh, intéressantes. Euh, mon propos était de, de faire parler euh, Irénée euh, et à mon sens, il ne voit pas euh, Marie comme représentant la, la créature. Euh, C'est plutôt, euh, me semble-t-il, euh, le Christ en tant que nouvel Adam qui représente par, euh, par essence euh, et de la façon la plus exemplaire qui soit, euh, cette, euh, euh, cette dimension de, de créaturalité. Euh, maintenant, euh, je pense que Dunning a bien mis en évidence qu'il euh, y a une part que le Christ ne peut pas récapituler, et euh, c'est là, me semble-t-il, que se joue le, la, la part de Marie pour récapituler Ève. Euh, voilà pour la... La, ma réponse à, à votre première question. Euh, la seconde. Euh, euh, alors peut-être n'ai-je pas été assez clair dans mon propos, mais je, je ne pense pas en fait que le titre cours récapitulatrice euh, soit euh, utile. Euh, je pense qu'il interfère trop avec des débats autour de de la co-rédemption ou de, de titres moderne et euh, finalement parasite la, la compréhension de, de la pensée d'Irénée. En tout cas, pour Irénée, je ne pense pas que Marie puisse être définie comme co-récapitulatrice, mais simplement comme participant euh, à la récapitulation. Euh, quant à savoir si la, la question de, de son fiat est actif ou passif, euh, elle est évidemment euh, très pertinente et je, je pense que pour Irénée, euh, il est actif et c'est en cela que Marie est nouvelle ère. Merci. Une question de Marie-Laure Oui. Oh, il faut enlever le masque. Je, je, Marie Chayeb, je, je rebondis sur votre débat qui est tout à fait passionnant. Je suis d'accord avec vous pour dire que, donc, de fait, le thème, le thème de Marie-Co, récapitulatrice, n'est pas sous la plume d'Irénée. Cependant, il a un terme que j'ai eu l'occasion d'étudier il y a peu de temps qui est assez, assez étonnant, puisqu'il va jusqu'à dire que Marie peut être cause du salut. Dans un passage très, très, très étonnant, hein, donc qui, qui, qui la met en relation avec l'économie du salut. Ce qui permet peut-être d'ajouter un élément par rapport à, vos, à votre débat, c'est que. Je ne suis pas du tout euh, euh, d'accord avec votre formulation, euh, professeur Guignard, euh, concernant euh, Marie, euh, qui ne représenterait pas la créature. Parce que moi, c'est de cette façon-là que je lis « Marie cause du salut parce qu'elle est cause temporelle du salut qui arrive par le Christ ». Je, je lis cette cause, euh, non pas au sens théologique, mais au sens temporel. Et de fait, à ce moment-là, elle est vraiment, euh, un petit peu par anticipation, la créature accomplie qui est euh, la destinée de toute créature qui, se laisse, euh, qui est disponible à l'esprit, comme, comme Irénée le présente comme étant le... L'objectif de toute de toute créature. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre formulation, mais en même temps, euh, de fait, comme il n'y a pas le terme de co-récapitulatrice, on peut on peut le, le contourner par cette vision que Irénée propose de Marie comme euh, la créature accomplie, euh, en quelque sorte, euh, qui, qui donne un modèle euh, d'une créature de ce que toute créature est appelée à devenir. Merci. Une question ici. De là, ah, il y aura Madame après. Là, juste derrière. Alors moi, ce qui m'a frappé dans votre exposé, Professeur Guignard, c'est cette phrase d'Irénée. Bon, je suis pas sûre de l'avoir mémorisé, mais que euh, Marie, enfin, récapitule par son obéissance, ou euh, bon, elle va récapituler, bon, par l'obéissance. Or, Saint Paul dit que le Christ nous sauve par son obéissance. Et alors, je me suis demandé si ça n'était pas à mettre en parallèle avec les deux volontés du Christ, la volonté divine et la volonté humaine. C'est-à-dire, est-ce que Marie n'assume pas la part humaine de cette volonté Enfin, il y a quelque chose là avec cette double volonté. Bon, alors, je ne sais pas, mais je pose la question. Alors, vous voulez encore laisser la place pour une question ou je réponds? Alors, on va, ou, si vous voulez, on prend la dernière question. Et comme ça, c'est autre chose. Il vaut mieux répondre tout de suite. D'accord. Ben, Allez-y, répondez, s'il vous plaît. Alors, sur les, les, les deux volontés, euh, je, je suis pas sûr qu'Irénée, euh, la, la Christologie, d'Irénée, se pose exactement euh, en, en ces termes donc euh, ce serait plutôt une question pour des, des développements euh, postérieurs de la euh, de la christologie ou des réflexions à partir d'Irénée plutôt que sur Irénée euh, lui-même. Euh, ce qui me, pour en venir à la question de la de, de l'exemplarité il me semble que dans la, dans la pensée euh, polynienne et, et dans la pensée d'Irénée qui la reprend, euh, le, le Adam est euh, la, la créature par excellence, euh, euh, a une, une fonction de représentation pour toute l'humanité, euh, homme et femme, euh, et euh, en miroir, le Christ euh, hérite de cette euh, fonction, me semble-t-il. Euh, ce qui fait que euh, Marie ne peut, euh, Marie euh, euh, n'a pas, me semble-t-il, une fonction semblable. Mais euh, l'évolution euh, entre Saint Paul et Irénée est que justement, alors que Saint Paul rendait les choses très simples en se limitant au au parallèle euh, Adam-Christ, Marie euh, est introduite par Irénée qui pose ainsi la, la question de, de la spécificité du, du féminin et de la part de la femme euh, d'Ève et euh, de Marie dans, euh, dans la récapitulation et dans l'accomplissement du salut.